Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte la fois où j'ai échoué avec Amazon FBA. Et oui, ça arrive aux meilleurs d'entre nous aussi. Ensuite, je vous parle du livre que j'ai terminé d'écrire et que je viens de publier. Mais avant, assurez-vous de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour rester au courant des prochaines nouveautés. Et je vais faire aussi une petite parenthèse là, pour mes étudiants d'Amazon Be Wild and Free. Prenez le temps de bien écouter, votre succès me tient à cœur. Et sur la plateforme de vos cours, portez attention aux vidéos qui parlent de l'analyse de votre produit. Parce que sans une bonne analyse, votre produit risque de ne pas se vendre. Puis ça vaut, ça vaut aussi là pour euh, les autres. Alors, on y va! Comme je disais, je vais vous parler de la fois où j'ai échoué avec un de mes produits. Ça fait déjà quelques temps de tout ça, mais mon erreur là, je m'en souviens encore très bien Puis on souhaite que ça nous arrive rien qu'une fois. J'en étais à mon deuxième produit en vente sur Amazon, puis j'en voulais plus. Je prenais le goût à faire des ventes, car plus de ventes est égal à la... j'allais quitter mon emploi plus rapidement Puis pour moi à cette époque, dire bye bye boss représentait tout. J'ai donc commencé une recherche pour un nouveau produit et bam! En quelques clics, j'en trouve un assez intéressant avec une opportunité de customisation qui allait me différencier de mes compétiteurs. Euh, J'ai fait une analyse sommaire, d'où mon erreur. Je me voyais vendre le produit entre 29,99 et 34,99. Au prix du COS, avec l'expédition, le produit revenait à 8 l'unité. Et du côté d'Amazon, il y avait des frais de 6 Donc mon profit là, se situait entre 16 et 21 ce qui était super pour un deuxième produit. Ensuite, bon, mon produit est arrivé dans les entrepôts, puis pas longtemps après, euh, il était en ligne. J'en étais super fière, il était super, super beau, puis selon moi, euh, j'avais une plus belle qualité de photo que mes concurrents. Quand on commence avec Amazon, sans guide, on fait des essais-erreurs. Pour la plupart, c'est beaucoup de petites erreurs, mais qui peuvent s'avérer à être coûteuses à la longue, ce qui entraîne une démotivation. Puis de recommencer, là, là c'est là que la plupart des personnes abandonnent. Donc, après des centaines de dollars en PPC, soit dit, à, à ce stade, là, je ne savais pas trop non plus comment utiliser ce merveilleux outil, euh, quelques jours ont passé, puis là je m'aperçois qu'il y a deux nouveaux compétiteurs de marques très reconnus du grand public qui arrivent sur Amazon avec un produit supérieur au, moins, euh, au mien. Il était plus grand, il y avait une plus belle qualité, puis surtout là, c'est qu'il était connu. Ouch! Puis là, la cerise sous Sunday, c'est que c'était 15$ de moins que mon produit. L'avantage avec les grandes marques, c'est qu'ils peuvent faire une production de masse chez leurs fournisseurs, ce qui entraîne un faible coût de production. Alors, c'est Probablement pour ça qu'ils ont, qu ont affiché leur prix aussi bas. Alors bon, là j'ai dû baisser mon prix de vente en bas de 15$. J'ai vendu à perte des dizaines et des dizaines d'unités pour tenter de revenir à la page numéro 1 parce que là j'avais décalé. Là finalement je me suis retrouvée en 10e, 17e position, ce qui n'était pas si mal là, quand même. Ensuite bon, j'ai descendu à la page numéro 2, j'ai remonté tranquillement jusqu'au jour où... Je voyais le grand décompte se faire. Je vendais à peu près 20 unités par jour, puis je passais là sous la barre des 100 unités qui restaient dans mon inventaire. Quelques temps après avoir vendu mon dernière unité, j'ai fait le blanc. 1100 unités vendues en deux mois et demi. Mon temps total du profit, 27$. Et oui, tout ça pour 27$, parce qu'une fois bien positionné, mon produit faisait quand même un profit de 2$ l'unité. Ce qui est fait avec ça, c'est qu'au début, j'avais fait comme il faut mes recherches pour savoir si c'était pas un produit saisonnier, s'il n'était pas trademark, etc. Ici, les deux compétiteurs n'étaient pas rentrés. Probablement là, que mon produit aurait bien vendu. Mais bon, c'est des petites choses qu'on ne peut pas contrôler. Euh, mais qu'est-ce qui est bien avec Amazon, c'est que vous avez toujours une marge où vous pouvez jouer avec votre prix selon ce que vous avez payé euh, à votre fournisseur. Puis si une situation comme ça là, euh, arriverait à vous, euh, ce que je ne souhaite vraiment pas à personne. Là, mais faites juste baisser votre prix au cost. Vous allez liquider votre inventaire. Puis après, là, euh, vous n'allez juste pas recommander là, ce produit-là à votre fournisseur. Ensuite, je vais prendre là, une petite minute pour vous parler de mon e-book que j'ai sorti. Le titre est « Les 6 ch choses les plus importantes que vous devez savoir pour trouver un produit rentable sur Amazon ». Il est présentement gratuit. Je vous mets le lien là, en dessous de la vidéo. Prenez le temps de lire et de bien analyser les 6 points importants pour dénicher un produit numéro 1. Alors, ça complète cette vidéo. Si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, écrivez-le en commentaire. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!